Bonjour, bienvenue. Je vous propose une autre séance de reprise puisque nous sommes en vacances. C'est le bon moment de faire une révision et de se tenir. et les noms au pluriel. et les noms au pluriel. relis le verbe conjugué à son infinitif. relis le verbe conjugué ici à son infinitif. On tourne les mots dans lesquels la lettre I transcrit le son I. On tourne les mots dans lesquels la lettre I transcrit, transcrit le son I. Approfondissement. Première activité, complète les phrases avec les noms suivants. Voilà, musicien, musicien, musique, musique. Violent et violon avec S Dans les phrases suivantes, soulignez les verbes conjugués en rouge et les verbes à l'infinitif en bleu Et choisissez la graphique qui convient pour compléter ces mots On a I, va, E et 1. Alors toujours avec la partie de soutien Reprise D'après votre cahier d'activité Quelle série de mots Contient uniquement des noms Quelle série de mots Contient uniquement des noms Est-ce que c'est A ou B ou C Quelle série de mots Contient un nom propre Quelle série de mots Contient un nom propre Est-ce que c'est A ou B ou C Barre l'intrus dans chaque liste Il y a la liste des déterminants il y a aussi la liste des pronoms personnels. Par l'intrus, dans chaque liste. La liste des déterminants, la liste des pronoms personnels. 4. Entoure les lettres qui transcrivent le son en, dans les mots ci-dessous. Entoure les lettres qui transcrivent le son en, dans les mots ci-dessous. Approfondissement. Deuxième fois. Après soutien, il y a approfondissement. Souligne les noms. Il y a autour les déterminants qui les accompagnent. Souligne les noms, il y a autour les déterminants qui les accompagnent. Il faut d'abord lire les phrases. Dans le texte suivant, barre les pronoms personnels de conjonction qui ne convient pas. Vous avez ici donc deux choix. Dans le texte suivant, il faut barrer les pronoms personnels de conjonction qui ne conviennent pas. D'accord et à la fin, on complète les mots de chaque colonne par l'une des graphies proposées. Soit en, on, soit en, en, on, on, etc. Ou les autres. D'accord Et voilà. Attendez sur la correction. Donc, la vidéo prochaine. Merci, à très bientôt.